J'ai la flemme de faire une intro. There is a genie in my... Mais que... Go... C'est quoi ça Si le mec décide de choisir le nom de leur jeu en faisant un... Et c'est plus de mon ressort Je suis sûr qu'ils ont même pas pu tweeter la sortie de leur jeu parce que ça rentrait pas dans les 140 caractères Bon. Alors. Ce jeu, c'est ce qu'on peut appeler un film interactif. C'est un genre de jeu où on visionne un film avec lequel on peut interagir. Peut-être que c'est pas très clair. Grosso modo, on visionne des extraits d'une réalisation, et par moment, on est amené à choisir entre plusieurs répliques possibles pour notre personnage. Ces choix vont bien évidemment impacter la suite du scénario. En exemple de film interactif, on peut citer Light Shift, qui est juste incroyable, avec une très bonne réalisation comprenant d'excellents acteurs et des chinois qui semblent maîtriser à la perfection les arts martiaux. Parce qu'un chinois, s'il est pas dans l'esport ou dans un sushi shop, c'est forcément un samouraï ou un ninja. Bon, alors, la blague raciste pour cet épisode, c'est bon. Il me reste plus qu'à claquer un jingle et une blague sexuelle. D'ailleurs, je te conseille vivement d'essayer Leichi, qui est une expérience de jeu très intéressante. Et alors, There is a Genie in my Seishuan sauce, c'est un peu la même chose, mais sans l'aspect intéressant. Personnellement, j'avais eu un souci la première fois que j'avais essayé de le lancer. Le jeu ne se lançait tout simplement pas. Mais heureusement, j'ai trouvé de l'aide sur le forum Steam. Euh, est-ce que t'as mis le mode administrateur euh, au soit d'accord T'y as pas pensé à ça ah. Si vous avez un problème, essayez de lancer en tant qu'administrateur Votre famille est morte, essayez de lancer en tant qu'administrateur ouais. Du coup, je l'ai juste réinstallé et ça a marché. Dans ce film interactif, il y a seulement 4 instants où on choisit ce qu'on va faire dire au personnage principal. Et le jeu dure à tout péter 10 minutes. Ce qui fait pas vraiment très long pour un film interactif. The a Jenny, une bla a été développée par BMC Studio. Concrètement, c'est une bande de potes qui se tapent juste des délires à faire des jeux. Et c'est plutôt cool dans l'idée. Bien évidemment, ils sont aussi acteurs de leur propre jeu. Et bon, ces mecs... En tant qu'acteur, à un moment va falloir le dire, qu'est-ce que c'est que ce cas social Ce mec est juste pitoyable avec sa carrière de fillette et ses cheveux longs. Et, merde. et pour en être arrivé à faire ce jeu, faut croire qu'ils ont plutôt kiffé le ressort comique de la sauce Szechuan dans le premier épisode de la saison 3 de Rick et Morty. Qui est une sauce qui n'était disponible dans les McDonald's que pendant une durée limitée en 1998. Parce que toute l'intrigue du jeu est basée sur l'histoire d'un génie qui vit dans un pot de sauce. Non, le, le scénario de ce jeu ne veut absolument rien dire. Après, c'est parce que c'est de l'absurde. Mais heureusement, j'adore l'absurde. Joyeux Noël mais du coup, le problème de ce jeu, tu le vois sûrement venir. C'est principalement l'acting catastrophique des personnages. Paul Joue-nous la mort <rire> Et Il y a vraiment des scènes entières où lui, là... Il a vraiment des putains de sourires en coin. Mais oui, c'est bien, espèce de con. Après, le troisième gars, il est plutôt bon. Ah oui, j'y pense. Il y, y a aussi un autre souci. Pourquoi il y a des hand spinners dans certaines scènes Il y a au moins un milliard de trucs qu'ils auraient pu caler dans leurs mains qui auraient été beaucoup plus drôles. Je sais pas, moi, un aspirateur, un bill bokeh ou une énorme bille. Alors, du coup, j'ai claqué le jingle et la blague sexuelle. Le compte est bon. À moins que ce soit des autistes. Ça expliquerait pas mal de choses en somme. Après, il n'y a pas que du mauvais dans ce jeu. Du coup, c'est l'heure de la tente attendue rubrique. Oh mon dieu Il va dire quelque chose. De positif Ces mecs ont quand même du potentiel L'histoire est plutôt marrante, c'est juste dommage que l'acting soit mauvais Mais j'ai l'espoir qu'un jour, ils sortent en jeu incroyable Bon, j'ai fait mon quota de trois blagues J'ai même dit quelque chose de positif Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là Parce que j'ai des trucs à faire, notamment me masturber Du coup, je te laisse, mais surtout N'oublie pas que les jeux vidéo rendent violent je pense à la chaise je pense à ma grand-mère